Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est la vidéo Alpha Vidéo que je vous ai parlé dans la première vidéo du mois de septembre. En effet, je vais faire une série de plusieurs vidéos dans laquelle vous apparaissez. Aujourd'hui, on en voit cinq. Allez, à tout de suite Shalom, shalom à tous ceux qui regardent la vidéo moi je m'appelle Yatniel et je suis étudiant la lettre que j'ai reçue, c'est la lettre A et donc euh, le mot que j'ai choisi pour faire correspondre à cette lettre c'est le mot amour donc pour moi Dieu est amour et Dieu est amour et cet amour là c'est sa nature au fait, l'amour même c'est Dieu, et il y a un chant que j'aime particulièrement c'est Reckless Love de Cory Asbury qui montre comment Dieu nous aime vraiment d'un amour fou on peut dire un amour vraiment presque limite insensé parce qu'il n'a pas regardé tout ce qu'il perdait parce qu'il a laissé son trône de gloire pour venir subir, pour venir être humilié sur cette terre et il a accepté tout cela juste pour que nous nous soyons sauvés quand je vois ça, je ne peux que dire que Dieu est amour merci d'avoir suivi la vidéo, que Dieu vous bénisse à bon Bonjour tout le monde, hello à tous. Pour le petit challenge, j'ai eu la lettre B. Pour moi, la lettre B, alors Dieu est bénéfique. Il y en a énormément de propriétés de, de Dieu. Il est bénéfique pour moi parce qu'il symbolise tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon, agréable et parfait dans tous les domaines de nos vies. Quoi. Domaine spirituel, humain, social... Euh, dans tout, dans tout, Ma même matériel euh, et autres, mais on connaît que ça. Hein. On connaît. La plupart, on connaît Dieu pour euh, pour euh, les biens matériels, le bénéfice euh, qui peut nous apporter sur le plan matériel, etc. Et euh, vraiment, je voudrais glorifier Dieu pour euh, pour ça, pour euh, sa bonté et euh, son amour envers nous qui euh, ne tarit jamais. Donc voilà, gros bisous à vous. Que Dieu vous bénisse avec un B. <rire> Bonjour, moi je m'appelle Chloé. Euh, J'ai obtenu la lettre C et avec la lettre C, je dirais que Dieu est capable. Dieu est capable, il nous le promet à travers la Bible. Et il y a aussi le chant qui nous dit du coup que Dieu est capable de faire toutes choses. Moi, je crois que Dieu est capable de faire euh, pour toi comme pour moi. Donc voilà, la lettre C, Chloé. Hé, hé, hé, j'ai Très bien. Allons-y. J'ai aidé. Me demande. Du moins, il me demande rien. Un, M'impose une lettre. Et euh, du coup, moi, c'est la lettre D. Pour la lettre D, ce sera disponible. Tout simplement. Parce que Dieu est disponible. H24. H24 Simple, t'es au téléphone T'attends 90 ans Là, t'en attends comme ça 90 ans Que l'autre là au bout du fil Deigne vouloir te répondre. Alors que, avec Dieu Niet, niet T'as besoin de lui, genre tu fais quoi Tu l'appelles Et bim, il est là Après j'ai disponible, mais <rire> J'ai d'autres mots aussi Il est doux, du, du, doux. <rire> Il est euh, divin il est digne D'ailleurs, digne ça me fait penser à... Toi seul est digne de recevoir... Euh, non Non. D'accord, ce pas la possible. Non, ce n'est pas la possible. D, disponible. Hello, hello, hello, hello à tout le monde. Oui, très heureux de participer. Oui, donc on m'a donné la lettre E. Oui, la lettre E. Et qu'est-ce que je peux dire Un qualificatif pour Dieu, simplement dire qu'il est éternel. Il est éternellement grand, éternellement puissant. Franchement, il est éternel. Il surpasse toutes choses. Et franchement, genre que non, je trouve pas un autre mot pour décrire tout ce qu'il est en fait, sa réelle personne. Ceci, si vous regardez bien. C'est un jeu qui fait tout De début jusqu'à la fin Il nous a montré qu'il est juste Éternel Et oui, c'est ça Bye bye